Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour du 2.50.0, à savoir la mise à jour PTR du 6 avril 2020. Il y aura peut-être des changements entre la version PTR et la version finale, si jamais il y a beaucoup de changements je referai une vidéo, Si jamais, sinon eh bien, euh, on restera là-dessus. Du coup, quelle est euh, cette, vidéo, euh, cette vidéo Tout simplement, gros changement. Euh, C'est la 2.50 et ils ont marqué le coup pour la 2.50. C'est euh, assez énorme. Y a, enfin, en fait, si vous regardez un petit peu la patch shot, vous dites « Bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a le rework Tassadar et un nerf-xul. » Pas énorme. Mais je suis d'accord. En termes de contenu de héros, il n'y en a pas eu énormément. C'était plutôt le patch d'avant et probablement le patch d'après. Mais sur ce patch, en termes de changement, ça pourrait valoir... Globalement, euh, la BlizzCon de 2000, je crois que c'est 2018 ou 2017 peut-être, je ne sais plus laquelle des deux, où on a vu énormément de changements sur la caméra avec euh, l'effort et ben là c'est un peu le même délire et on va commencer par l'anomalie du nexus, un appel à l'aide de nombreux joueurs nous ont indiqué au fil du temps qu'ils aimeraient être mieux protégés par leur bâtiment actuellement les serviteurs, les créatures invoquées et les unités non héroïques peuvent capter l'attention d'un bâtiment pendant si longtemps que les joueurs en défense ont parfois le sentiment que leur tour à canon, leur fort, leur bastion et leur idole ne leur offrent aucune protection supplémentaire, nous abordons donc des modifications suivantes afin de corriger ce problème c'est quelque chose de véridique soyons honnêtes c'est véridique les tours dans Heroes ça fait, elles avaient déjà été up et même comme ça on disait que c'était peut-être un peu insuffisant les tours et notamment le corps euh, sont, euh, sont pas si incroyables que ça euh, une fois, alors je dis pas le contraire ça reste quand même, ça demande des mécaniques d'apprendre à comment dive parce qu'il faut bien regarder où sont vos propres sbires quand vous allez dive, où sont les sbires ennemis, quel, qui prend l'agro etc donc ça demandait quand même une certaine coordination, c'est pas, pas tu dives n'importe comment mais il est vrai qu'on pouvait se sentir parfois un petit peu désarmé. A mon sens, le problème n'est pas dans le focus. On va y venir après. Le, le, donc, up les tourelles, c'est tout à fait logique. Après, il y a la manière de faire. Parce que le problème, c'est que quand on lit ça, on pourrait se dire, bah oui, il y a des joueurs qui se font dive et qui se disent, euh, MDR, les tours, elles servent à rien. Le problème c'est que des fois, peut-être que vous faites partie de ces joueurs là, c'est frustrant. Bien sûr quand on se fait dive c'est très frustrant, c'est très très très frustrant. Maintenant il faut aller au-delà de cette frustration et comprendre pourquoi on meurt. Parfois c'est tra enfin, transparent en fait, vous savez que vous allez vous faire dive. Vous savez que les 5 sont dans le coin, vous savez qu'ils sont bots, il y a un anubarak, vous savez que potentiellement si vous approchez trop, il va vous dive. Est-ce que c'est la faute du jeu Non, pas forcément non. Peut-être que le jeu mériterait par exemple que les scarabées meurent plus vite, parce que les tours devraient faire plus mal. Mais c'est vous qui avez été débile en premier temps de rester. Et je le vois très souvent sur Sanctuaires Infernaux. Un, un dominateur qui arrive, le fort n'a plus de tours, etc. Les mecs restent devant le T1 en mode c'est bon, on a un fort. Bah ouais, mais non, il suffira pas pour te protéger. Donc il faut aller au-delà du oui, j'ai été dive, c'est dégueulasse, c'est pas normal, et réfléchir plus loin. On va, j'en je, fais, je me sers de ça comme introduction parce qu'on va voir juste après ce qui arrive. Tour à canon, fort, bastion et idole, ces bâtiments génèrent désormais un rayon vers leur cible, ce qui permet de repérer plus facilement les unités attaquées. C'est une très bonne chose, un indicateur visuel qui vous indique euh, qui est pris pour cible par la tour, je trouve ça très bien. Euh, parce que c'est vrai que même quand on fait, parce qu'on pourrait dire oui c'est que ça casualise le jeu, euh, les nouveaux joueurs euh, ont qu'à faire gaffe etc. Honnêtement c'est arrivé à n'importe qui, je mets au défi vraiment de me dire non je jamais été attrapé par, on s'est tous fait surprendre parfois en mode ah oh, merde c'est moi qui ai l'aggro euh, et tu as pris deux coups, coup, deux coups de tour par exemple et tu te dis ah oh, c'est un peu trop tard je dois partir. Donc le fait qu'il y a un indicateur visuel, moi je trouve ça, je trouve ça bien. « Quand un héros ennemi attaque un héros allié près d'un de ses bâtiments, le bâtiment concentre les attaques sur l'assaillant jusqu'à ce qu'il meure ou ne soit plus à portée de tir. » Alors ça, c'est quelque chose de très important. puisque en fait, là, c'est comme League of Legends, c'est-à-dire que si vous tapez un héros ennemi sous son fort ou sous ses tours, les tours vous prendront automatiquement pour cible. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Ça veut dire que la manière de dive d'Heroes change du tout au tout. Et on enlève le côté Heroes of the Storm pour harmoniser un petit peu par rapport à, à League of Legends et par rapport à Smite également et, ce qui est, et tous les autres MOBA en fait. Et ce qui est dommage je trouve ici c'est que c'était la richesse d'Heroes en fait. Justement vous deviez faire appel à votre matière grise, vous deviez faire attention. Est-ce que là je suis protégé sous mes tours est-ce qu'ils peuvent me dive à 5 Est-ce que je peux jouer des tours justement pour, euh, pour abuser de, de, de l'adversaire en défense comme en attaque Là, le problème c'est que ça nerf énormément le dive. Le simple fait que les tours focus, donc par exemple, Anub'arak, si vous posiez des scarabées, les scarabées allaient prendre l'agro, donc allaient prendre le ciblage des tours à votre place. Ben maintenant, en fait, Anub'arak euh, il prend un énorme coup dans les parties intimes parce que euh, eh bien, les scarabées ne servent plus à rien. Les scarabées ne peuvent plus tanker l'effort. Du coup, ils vont faire un peu de dégâts, mais c'est absolument ridicule. Anub'arak prend un énorme coup, Xul prend un gros coup aussi dans les dents. Tous les personnages qui sont aptes à dive. Le pauvre Groot de Malfurion, il était déjà pas très utile. Maintenant, il est encore plus useless, il est encore plus inutile. Donc, c'est assez difficile. C'est assez difficile pour le coup. Pour des personnages qui étaient capables de dive facilement Je pense à Karazim Je pense également à Regar Qui est probablement le meilleur support à ce petit jeu là Je pense également même à euh, bah, Lucio Le boombox qui était pas ultra utile C'était l'un de ses intérêts Donc tout ce qui était totem que l'on pouvait poser et autres, Le feu follet de Lunara Qui était une mécanique que les joueurs de Lunara devaient appréhender devaient prendre en main en mode Ah il faut que j'aille dive etc On va mettre le petit feu follet et tout C'était mécaniques à apprendre Du coup ça ça ruine tout, toutes ces possibilités là et d'un autre côté, ça valide, on va dire, ça va plutôt prendre le, le parti du joueur bah, qui euh, reste sous ses tours de manière idiote. Bah c'est pas grave, il, il pourra quand même être protégé malgré tout. Et autre problème, en termes de rythme, ça change énormément de choses dans une game. Le dive est moins facile le dive, alors le rendre le dive plus difficile c'est pas un problème, mais là le, le dive est vraiment vraiment vraiment fracassé, hein. je rappelle le dive c'est le principe de plonger sur l'adversaire, et plonger sur l'adversaire ça doit être dur, parce qu'il y a un moment donné où tu vas quand même chez l'ennemi, faut pas que ce soit trop facile, mais le souci ici c'est que on a tout simplement aussi un cassage de rythme, ça reste une prise de risque de dive, c'est une énorme prise de risque, tu vas dans la base ennemi, potentiellement tu peux mourir, et... Le dive était quand même assez encouragé euh, par le jeu, mais il y avait quand même des, des points faibles, il y avait des faiblesses. Là, en l'occurrence, le dive, c'est quand même une prise de risque. Je veux dire, quand tu as l'avantage quand tu es devant, tu peux reculer, faire « pas de problème, euh, bah écoutez, on va faire tous les camps de la map et on va attendre, etc. » Là, ça permet d'avancer, de, de, ça permet de valoriser la prise de risque. Alors là, eh est-ce que, euh, est-ce que, par exemple, tuer, tuer un héros sous le fort eh bien, sera valorisé par un gain d'XP supplémentaire Absolument pas, il n'y a, a pas de contrepartie au, au dive. Pareil, moi j'avais posé la question parce que ça semblait sur l'infobule ça semblait un petit peu, euh, un petit peu euh, trouble, est-ce que si par exemple on tue le héros qui a été ciblé, est-ce que du coup ça reset l'agro du fort et le fort arrête de vous tirer dessus Non, ça aurait pu être une, ça aurait pu être une récompense. En mode, ok, tu veux dive, d'accord, par contre si tu réussis, si réussis c'est bon, si tu ne réussis pas, tu meurs. Ça, ça aurait pu être une prise de risque, une valorisation, on va dire, du dive. Là, pas du tout. Si, si tu tues l'ennemi, tu seras quand même euh, fracassé par le fort derrière. Donc, moi, je suis vraiment pas fan de ça. On va continuer. Donc, un, un rayon lumineux indique que le bâtiment protège un héros allié qui se concentre sur la cible. Les bâtiments réinitialisent leur focalisation quand la cible qui appelle à l'aide devient invalide. En gros si elle devient invalide c'est quand tout simplement elle prend un divine shield et qu'elle peut plus être tapée, donc elle n'est plus. c'est assez mal dit euh, invalide, on pourrait imaginer qu'elle se fasse contrôler. Non non, invalide c'est en gros si elle devient totalement invulnérable et qu'elle peut plus prendre de dégâts, par exemple un bouclier divin du terre. Euh, les bâtiments réinitialisent leur logique de focalisation quand ils redeviennent actifs après avoir été neutralisés. Donc euh, là, c'est pareil. C'est si le si le, le Uther par exemple qui s'est Divine Shield, le Divine Shield se termine, s'il se refait attaquer, c'est pas grave. Le fort reprendra euh, le cours euh, des choses habituelles. Le Tour à canon, fort et bastion. Dégâts infligés aux héros augmentés de 10 Ça, c'est une très bonne chose. Plus de dégâts sur les héros qui veulent dive, qui veulent dive, pardon. C'est très bien. Les attaques réduisent l'armure du héros de 40 points maximum. Donc en plus des 10% de dégâts de base, les tours à canon maintenant réduisent l'armure du héros adverse de 5 points cumulables jusqu'à 40. Et les attaques des forts et bastions réduisent, donc du T1 et du T2, réduisent l'armure du héros adverse de 10 points, 40 points maximum. Donc en plus de prendre 10% de dégâts dès le premier coup de tour et dès le premier coup de fort, on peut monter jusqu'à potentiellement 50% de dégâts supplémentaires. C'est énorme, hein. c'est euh, assez énorme. L'effort et bastions ne ralentissent plus les héros adverses. Alors, ce n'est plus, enfin, plus de ralentissement de vitesse d'attaque, mais, enfin, de de mais également de vitesse d'attaque. Il y a les deux. Hein. Dit comme ça, ça donne l'impression que c'est que le mouvement. C'est également la vitesse d'attaque. Alors, un point qui est super important, on a fait des tests. Vous le verrez sur les, sur le, sur les vidéos de, de gameplay Tassadar. Euh, on a fait un test, on a essayé avec Illidan pour voir si, euh, pour voir si Illidan pouvait prendre les coups de tour est-ce que s'il prenait des coups de tour, il... Il, survive... enfin, il il allait pouvoir totalement tout esquiver Il esquive les auto-attaques, mais les auto-attaques activent quand même le debuff d'armure. Ce qui est incroyable, hein. ce qui n'a aucun sens je trouve, mais je ne sais pas si c'est un bug ou pas, mais euh, je trouve pas ça normal pour le coup. Parce que l'esquive, le principe de l'esquive, contrairement à la parade, c'est que l'esquive n'applique pas les effets normalement, contrairement à la parade. Nouvelle capacité des idoles. Alors ça part pour le coup, je... donc du coup globalement, le changement moi je trouve tout En fait je trouve tout bien, hein. le... les dégâts des tours et le fait que ça mette une vulnérabilité, moi il n'y a pas de problème, hein. je trouve ça génial. Hein. Mais le fait qu'on ait un focus sur le héros qui tape, s'il y a des sbires et des créatures non héroïques, je ne trouve pas ça normal pour le coup. Euh... Pour moi c'était l'un ou l'autre en fait, mais pas les deux ensemble. Et j'aurais préféré largement les tours à canon fort et bastion. Nouvelle capacité des idoles, donc les idoles qui ont par contre depuis le début d'Heroes of the Storm sont considérées comme faibles, elles avaient été up en termes de PV mais pas en termes offensifs. Nous voulons que les batailles à proximité de l'idole procurent aux joueurs un véritable sentiment de combat final et nous pensons pouvoir renforcer cet aspect. Par conséquent, le prochain anomalie du Nexus va octroyer aux idoles des capacités à thème. J'en profite, euh, Sophara. J'en profite pour faire un point... C'est probablement Alterac qui leur a donné euh, cette, euh, cette idée, puisqu'Alterac ne voit aucune modification hein, sur, euh, sur la carte, les idoles se défendant déjà, se battant contre les héros ennemis. Et je pense que vu ce qui est dit dans l'infobule, c'est clairement cette map qui a dû inspirer l'idée de faire en sorte que les idoles combattent de manière aussi vénère euh, que les idoles d'Alterac. Chant de l'éternité, donc B.O.E. Toutes les 8 secondes, l'idole lance deux volets d'orbes gelés qui explosent et infligent un montant de dégâts équivalent à 5%. Maximum de points de vie des héros adverses et les immobilise pendant 1,5 secondes. Dit comme ça, ça a l'air un peu complexe, qu'est-ce que c'est Tout simplement, en gros, deux gemmes, enfin deux, euh, tout simplement deux explosions, vous savez, du Dominateur de Glace, de Sanctuaires Infernaux. Pourquoi sur B.O.E. C'est des anges, il y a des démons. Ils sont pas présents, mais en tout cas, ça fait deux volets d'orbe gelée. Et on peut peut-être en parler tout de suite. C'est exactement la même chose sur Sanctuaires Infernaux. Ce sera la même compétence. Donc, le, euh, en gros, les, les compétences du dominateur de givre qui seront sur les deux maps Diablo. B du cœur noir toutes les 4 secondes, l'idole lance un boulet de canon vers deux héros adverses proches qui inflige un montant de dégâts équivalent à 5% du maximum de leur point de vie. Les ralentis de 70% pendant 1,5 secondes et les repousse. Le principe c'est quoi C'est de reprendre en fait les mécaniques de la map et de les introduire en mini version sur l'idole de chaque côté. Donc là en gros, le corps tire deux boulets de canon qui feront quand même des gros dégâts, hein, 5% du, PV, euh, du maximum de PV pour chaque, euh, pour chaque touche et le ralentissement de 70% en plus d'un bump. Donc c'est quand même pas dégueu, faut penser à esquiver. Alors après, ne vous en faites pas, on peut les esquiver. Laboratoire de Braxis, c'est probablement le plus vénère de tous, toutes les 4 secondes, Lidl lance 5 missiles vers les héros adverses proches qui infligent chacun un montant d'équivalent à 5% du maximum de leur point de vie. 5 x 5, 25, 25% du PV max si vous prenez les 5 missiles. Donc ça, ça fait très très très mal, mais vous pouvez bien sûr les esquiver. Valmodi, toutes les 3 secondes, l'idole lance une malédiction sous un héros adverse proche. S'il est maudit, celui-ci subit un montant de dégâts équivalent à 5% du maximum de ses points de vie. Et son armure est réduite de 75 points pendant 4 secondes. Donc toutes les 3 secondes... L'idole lance une malédiction, donc c'est une mini curse en fait mais au lieu de, de réduire le, le héros ennemi à un PV comme la curse classique là l'idée c'est qu'il prenne 75% de dégâts supplémentaires par une vulnérabilité et en plus de ça les 5% de PV max comme, tous les autres, comme toutes les, les autres idoles, tous les nexus Comptez du dragon, toutes les 6 secondes l'idole lance 2 rochers vers un adverse proche les héros touchés sont transformés en pierre subissent un montant de dégâts équivalent à 5% du maximum de leur point de vie et sont stun pendant 1,75 secondes étourdissement. Quasiment de 2 secondes. Donc c'est assez énorme, hein, compter du dragon, honnêtement, c'est déjà, euh, euh, je trouve, l'une des idoles les plus difficiles à tomber. Alors vous allez me dire, avec le dragon, ça passe mieux. Le dragon sera évidemment. Euh immunisé à l'effet de stun, après peut-être qu'il prend quand même les dégâts en pourcentage PV, ça c'est fort probable, mais ce qui est sûr c'est que bah, l'idole de Comté Dragon va être assez euh, difficile à tomber. Jardin de terreur, toutes les 5 secondes l'idole lance une graine sous un héros adverse proche, lorsque la graine explose les héros touchés sont métamorphosés pendant 3 secondes, en gros c'est ce que fait la plante, hein, tout simplement vous savez, euh, cette espèce de, de petite plante, qui, cette petite graine qu'elle balance, euh, qu balance au sol, et si vous rentrez dedans vous êtes polymorphe, Donc c'est euh, la compétence tout simplement euh, de jardin de Terre. Anamura, toutes les 8 secondes l'idole lance 2 volets de missiles autour d'elle qui inflige un montant de dégâts équivalent à 5% du maximum de points de vie des héros adverses et ralentissent de 70% alors les volets il y a beaucoup de missiles, on pourrait croire qu'il y en a peu euh, il y a énormément de missiles donc faut faire attention quand même euh, après Anamura c'est une map où tu peux finir assez vite si euh, tu as fait le samouraï donc là dessus c'est ok Sanctuaire, on l'a dit c'est comme pour BOE donc les orbes de givre Temple céleste, toutes les 23 secondes l'idole lance deux volets de 6 tornades qui tournent autour d'elle inflige 25 points de dégâts aux héros adverse et les repousse. Tout simplement, c'est les tornades du boss mais euh, qu elle crée, que l'idole va créer autour d'elle, donc autour du corps, tout simplement. Euh, je trouve ça assez cancer d'ailleurs parce que Sky Temple, c'est probablement une des maps macro, les plus, les plus intéressantes en termes de macro et du coup, euh, en fin de partie, en macro-gestion, potentiellement, il va y avoir eh bien, des Falstad, des Globos, des illidans, etc. qui vont arriver de, de l'autre côté et ils vont essayer de taper le corps. Avec le problème de ces tornades, c'est que c'est très... Euh, très aléatoire, c'est de la RNG totale, c'est-à-dire que potentiellement en fonction du pop de la tornade, et eh bien soit elle sera inutile, soit elle va potentiellement défendre à elle toute seule encore. Et moi j'aime pas trop le facteur euh, aléatoire dans un MOBA, donc c'est vrai que je suis vraiment pas fan de ce qu'ils ont fait sur, sur Temple Céleste. Même si je comprends l'idée, mais peut-être qu'il aurait mieux fallu lancer des lasers. Enfin, comme si c'était un mini temple, lancer des lasers aurait été peut-être plus intéressant. Spider Queen, tombe de l'arène araignée. Toutes les 5 secondes, l'idole lance une vague fatale. Donc, la même vague fatale que, vous savez, les, les, euh, les araignées. Qui inflige un montant de dégâts équivalent à 5% du maximum de points de vie des héros adverses. Et les ralentit de 70% pendant 1,25 secondes. Donc, on comprend bien euh, l'âme de euh, la carte Spider Queen avec, vous savez, les, euh, les, les araignées. Volskaya, toutes les 6 secondes l'idole lance 3 points balistiques vers les héros adverses proches qui leur inflige 150 points de dégâts et les repousse. c'est probablement l'idole qui fait la moins mal puisqu'elle ne met pas de dégâts en pourcentage PV, c'est juste 150 points de dégâts, vous allez me dire il y a euh, Temple Céleste mais on en a déjà parlé, donc 150 points de dégâts c'est une ligne et c'est tout simplement le bump du triglave donc elle repoussera les adversaires mais ça fait très très peu de dégâts, mais ça repousse et ça peut repousser assez loin. Menace nucléaire, toutes les 18 secondes l'idol lance une bombe nucléaire vers des héros adverses proches infligeant un montant de dégâts équivalent à 30% du maximum de leur point de vie. Alors dit comme ça ça fait peur, hein. 30% des PV max c'est énorme. Mais euh, déjà c'est toutes les 18 secondes et c'est juste, euh, juste une tête nucléaire. Donc comme si c'était une tête nucléaire normale donc elle met énormément de temps avant de tomber, vous avez largement le temps d'esquiver tout ça. Mais c'est vrai que 30% du maximum de points de vie ça fait peur. Et c'est très rigolo, je trouve que c'est la plus rigolote de toutes. Euh, ensuite les anneaux de maîtrise palier 3 c'est tout simplement quelque chose qui avait été annoncé à la blizzcon et qui arrive enfin donc quand vous avez un héros euh, qui a atteint le niveau 50 et eh bien vous aurez un nouveau cercle d'or euh, au pied euh, du, du perso l'IA qui a été modifiée, euh, des modifications assez intéressantes mine de rien avec euh, l'IA modifiée afin de réduire les conflits entre les systèmes tactiques et le système d'objectifs l'IA temporisera aux abords des objectifs et attendra les renforts avant d'essayer de disputer un point donc c'est bien elle bah, ne pas se comporter comme on peut le voir bah, à Baello par exemple bah, le, le, le joueur est tout seul et essaye d'empêcher euh, le tag à tout prix par exemple sur, sur euh, Valmody euh il va essayer d'empêcher la prise de l'objectif alors que bah, c'est trop tard, ça sert à rien, il n'y a personne d'autre qu'elle là. Et eh bien l'IA ne, ne jouera pas sa vie sur, sur l'objectif alors qu'elle est toute seule. C'est très très intelligent de changer ça. L'IA contrôlant euh, les héros euh, des joueurs déconnectés retournera à la base et il restera tant qu'on ne lui ordonnera de suivre personne. Ça évite que l'IA prenne des initiatives complètement débiles en allant à l'autre bout de la carte et ça force les joueurs à. Donner des ordres à Lia, ce que je trouve très très bien pour le coup. Lia cherche à se battre tout en restant proche de la cible qu'elle suit et bat en retraite si elle s'éloigne trop. Très très bien. Lia utilise sa monture ou sa pierre de foyer si la cible qu'elle suit, donc si par exemple vous jouez euh, Chromie et que vous avez ping le Malfurion euh, qui est le bot de vous suivre, si vous mettez la monture, Malfurion met la monture et vous suivra. Si vous êtes en train de back, le Malfurion. Et eh bien il se repliera également Donc ça je trouve ça très très bon Le seuil d'objectif de point de vie des fontaines de soins passe de 75 à 60 Alors j'ai pas compris tout de suite ce que ça voulait dire ça Qu'est-ce que c'est tout simplement c'est qu'en fait euh, Quand il avait perdu que 25% de ses points de vie euh, Le bot et eh bien il allait à la fontaine C'était complètement débile Maintenant ça sera à partir de 60% PV Là il va penser à aller à la fontaine Quand elle suit quelqu'un qui s'approche du point de collecte des doublons à la baie de cœur noir des, Celui des gemmes dans la tombe, ara de la tombe araignée ou d'une fontaine de soins Il y a tente désormais d'interagir avec ces éléments si elle le peut en gros, si vous allez payer Balfurion à des, des pièces, par exemple, ou des tribus, ou des gemmes, eh bien, il les paiera aussi. Talent favori, alors ça c'est un point très intéressant, qui moi euh, me plaît pour mes systèmes de guide. Créer facilement vos talents favoris. Alors qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, les joueurs peuvent désormais choisir leur talent favoris via le panneau des talents, à partir de l'écran de sélection des héros, donc l'écran QM en gros, Quick Match. Pour mettre un talent en favori, il suffit de cliquer dessus, cliquer à nouveau dessus pour annuler la sélection. Les joueurs peuvent créer jusqu'à 3 arbres de talents par héros, mais il n'est possible d'en activer qu'un seul à la fois. Pour changer d'arbre de talent, cliquez sur le bouton correspondant en haut du panneau des talents. Si un palier de talent subit une modification importante à cause d'une mise à jour d'équilibrage, la sélection pour ce palier sera réinitialisée, ce qui est une très bonne chose. Euh, Partagez vos talents favoris, vous pouvez générer un lien hypertexte pour le donner à vos, à vos potes euh, ou le tweeter, etc., euh, si vous collez ce lien dans la fenêtre de discussion, il apparaîtra en tant que lien hypertexte dans l'historique, donc dans la discussion du chat etc. Si vous faites un clic gauche sur le lien là, là il affichera euh, un aperçu de l'arbre des talents. Si vous faites un clic droit vous pourrez copier le, le lien dans, la presse, dans le presse-papier ou le sauvegarder directement dans un placement d'arbre de talent de votre héros euh, l'intérêt c'est quoi Alors ce n'est pas pour sélectionner automatiquement les talents. Je vous arrête tout de suite moi j'ai eu peur de ça au départ quand j'ai lu ça Je, on est sur Heroes of the Storm c'est un, un MOBA où il y a énormément d'adaptations à faire en fonction des compos, en fonction de la carte, en fonction de votre propre gameplay, en fonction du gameplay de votre propre équipe vous devez vous adapter euh, en fonction de ça, vous ne pouvez pas faire euh, toujours euh, la build auto-attaque en permanence, non vous ne pouvez pas faire ça, donc vous devez vous adapter et euh, je suis contre, totalement contre un système qui prendrait automatiquement vos talents, ça c'est débile donc, faire en sorte que, par exemple, pour des nouveaux joueurs ou pour des, des, des, des, des joueurs expérimentés qui font jouer des nouveaux joueurs, pouvoir leur indiquer plus facilement euh, des talents qu'ils peuvent, qu peuvent prendre, je trouve ça très bien. Après, ça sous vous n'êtes pas obligé pour... Ça n'enlève pas le fait que vous pouvez aller checker des guides bien entendu sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites, sur les sites de fans, etc. Ou sur Youtube bien entendu, c'est toujours utile. Mais pouvoir voilà, indiquer des bids le temps justement de mieux connaître le perso, le temps d'aller de, voir des guides plus complets, eh ben, c'est quand même assez intéressant. Et si jamais vous avez un oubli sur un perso en mode « Ah oui, j'avais ai, bien aimé ce talent, je pourrais le reprendre, etc. à tester eh », et ben, c'est vrai que c'est quand même assez cool. Donc ça c'est pas mal, écran de jeu et fin de partie, un arbre de talent, donc vous pouvez le faire pendant la game aussi, ça c'est cool Un arbre de talent favori affichera une icône de favori, vous pouvez changer d'arbre de talent en cours de partie selon la stratégie que vous désirez adopter Pour les futurs paliers vous pouvez ajuster vos favoris en cliquant sur le talent de la même façon que vous le feriez sur l'écran de sélection des héros Ça je trouve ça très bien Lickstorm, changement du système d'association, rang maître et grand maître Les joueurs de rang maître et grand maître ne sont plus contraints de s'inscrire avec seulement un autre joueur les joueurs de rang maître et grand maître ne sont plus contraints de s'inscrire avec des joueurs ayant moins de 5000 points de classement d'écart Plusieurs modifications ont été apportées aux règles d'association afin d'améliorer la qualité des parties pour les joueurs de rang maître et grand maître Alors on pourrait se dire moi, moi même j'étais pour euh, calmer la possibilité que des maîtres puissent se jouer avec des platines etc pour pouvoir monter plus facilement le rang, les, les rang maître Mais le problème c'est quoi C'est que ça a amené le fait que par exemple bah, là, dernièrement hein, moi même je n'ai pas pu jouer avec TRQR parce qu'il avait un compte diamant J'étais master on ne pouvait pas jouer ensemble et c'est très frustrant quand tu es par exemple, euh, bah en plus il y a aussi des amis qui jouent ensemble, ils sont tous les deux diamants, un hein, diamant 1, diamant 2, le diamant 1 passe master, l'autre diamant 2 passe diamant 1, peuvent plus jouer ensemble, c'est complètement con. Et la limitation en master aussi, parce qu'en grande master je, compre je comprends tout à fait qu'on puisse pas jouer à 5 grand master, c'est potentiellement abusé, il y a eu énormément d'abus là-dessus. Donc c'est vrai qu'en grande Master je trouve ça dommage. Mais en master le fait de.. Et ils auraient pu mettre une limite de joueurs, par exemple, à 4, pas à 5, mais seulement à 4. Le fait, de bloquer, le fait de bloquer à deux, bah, c'était très contraignant parce que bah, si t'es es trois potes, bah, tu peux pas jouer ensemble en fait. Et ça, c'était un problème. Du coup, enlever cette limite, c'est à la fois une bonne chose et pas une bonne chose. Pourquoi Parce que eh bien, vous aurez toujours le, le système de deux divisions d'écart avec par exemple eh bien, un diamant 1 hein, qui peut jouer avec un gold de 5. Et ça, je suis désolé, mais c'est inacceptable. Un diamant, un diamant 1 qui joue avec un gold de 5, il y a un écart qui est monstrueux. Donc, bien sûr, on a envie de jouer avec ses potes, etc. Je pense que je vais envoyer un feedback à Blizzard là-dessus puisque, à mon sens, il devrait faire exactement comme le système, euh, vous savez, de décote si jamais vous êtes AFK. En Grand Master, c'est très punitif. C'est, je sais plus, au bout de 15 jours et euh, ça tombe très très vite les points. En Master, c'est un peu moins punitif. Et en Diamant, c'est probablement le moins punitif des trois systèmes. Puisque, bah, plus vous descendez, moins c'est compétitif. Mais Diamant, Master, Grand Master, on est censé être dans la cour des grands, j'ai envie de dire. On est censé être sur du haut et Donc, faire en sorte... De rendre plus difficile le fait qu'un diamant puisse jouer par exemple avec un gold. Et eh bien ça me semble normal. Donc par exemple faire en sorte que cette contrainte n'existe pas. Parce que le, le, la décote n'existe pas avant le diamant. Et eh bien faire un peu le même délire. Par exemple si un bronze veut jouer avec un platine ou quoi. Bien sûr je sais que vous allez me dire bah oui mais moi je suis gold. Je tombe contre un platine c'est pas normal etc. Mais on va dire que le, de, de bronze à platine l'écart semble énorme. Mais en fait en termes de MMR c'est un peu moins. Même si je suis d'accord que platine... Platine, bronze, c'est le pire cas, enfin ce serait le, le cas absolu le plus gros et c'est emmerdant. Mais un système comme ça en fait, en cours, enfin le problème de, de, de ça c'est que pour moi il ne devrait pas y avoir de contraintes avant le diamant pour justement avoir un côté un peu plus fun, tu joues avec tes potes etc. Une fois par contre que tu passes en diamant, le système de contraintes soit un, on va dire, soit un peu présent, par exemple un diamant peut jouer avec un master et un platine mais pas en dessous, et ensuite, quand tu arrives eh bien, euh, en Master, tu ne peux plus jouer avec des platines. Euh, diamant, tu puisses, mais avec un système de points. Par exemple, imaginons 10 000 points. Donc, c'est-à-dire que Master, 5 000 points ne pourrait pas jouer avec un Diamant 5. Ils pourrait jouer qu'avec, par exemple, imaginons un Diamant 3, Diamant 3 ou Diamant 2, comme ça. Et en grand master ce sera encore plus euh, complexe, par exemple un grand master ne pourrait pas jouer avec un diamant Ce serait grand master, master et avec un certain nombre de points, par exemple bah, le système de 5000 points En gros tu affines plus, de plus en plus vers le, vers le haut à ce niveau là Et je trouverais ça euh, bien plus intéressant euh, à mon sens Donc voilà c'est ce que je vais euh, probablement envoyer à Blizzard Système d'expérience, les textes de combat affichent l'expérience gagnée suite à un coup fatal Donc si vous, avez, vous faites un last hit en gros, si vous tuez le sbire avec une de vos compétences une auto-attaque Et eh bien l'XP sera affiché en violet et à l'endroit exact où la cible a été tuée, pour qu'il y ait une meilleure, un meilleur indicateur visuel de l'expérience que vous avez récupérée, euh, puisque vous n'avez pas le globe d'XP puisque vous l'avez tué directement, donc ça c'est bien. Globe d'expérience, le rayon de ramassage est augmenté de 1.5 à 1.75, donc on peut récupérer le globe d'expérience d'un tout petit peu plus loin. Les globes d'expérience qui se dirigent vers un héros le feront de manière plus précise, c'est principalement pour les problèmes de monture. J'en profite aussi, parce que je ai pas, ai pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des Québécois, bien sûr, qui, euh, qui nous regardent. Euh, il va y avoir une fusion euh, des, euh, des, des serveurs d'Amérique du Nord, le serveur Ouest et le serveur Est, qui vont fusionner. Ils ont fait pas mal de tests en amont, et apparemment, ça, marcherait, ça fonctionnerait mieux. Donc, on va voir ce que ça va donner. Euh, N'hésitez pas à donner vos retours, d'ailleurs, si vous, euh, quand, quand vous aurez testé tout ça. Euh, enfin, bien sûr, quand ce sera en place, hein. euh, pas avant. Et euh, en l'occurrence il y a aussi les, les petites régions par exemple comme euh, l'Océanie et autres qui ont des petits soucis de serveurs euh, au niveau du nombre de joueurs et eh bien euh, il va y avoir euh, une, euh, sur le papier il va y avoir une recherche qui devrait être sensiblement meilleure aussi pour les petits, euh, pour les petits serveurs en tant que joueur européen ça ne nous concerne pas. Euh, la collection, donc il y a les nouveaux skins que je trouve tous superbes euh, le, Tassadar, euh, le Tassadar Phoenix, moi je les prends direct, Deathwing, c'est pas ma cam, mais c'est vraiment cool un hein. mix un petit peu entre un Zerg Primordial et un Drake euh, du néant, je trouve ça vraiment cool et Gul'dan Alarak, honnêtement, les skins sont très sympas, Gul'dan euh, du, du Noir Nexus en vert, euh, pas en, vert, en, en violet et en rouge, sont plutôt cool, et Alarak il y en a un en blanc qui est vraiment sympa, même s'il si aurait pu être encore meilleur. Et en a l'autre, par contre, je ne suis pas du tout fan. Euh, c'est en bleu, je suis vraiment en bleu, caca, là bleu turquoise dégueulasse, je suis vraiment pas fan. Et la nouvelle monture, bête noire du Nexus, en gros, c'est un, une sorte de rhinocéros du Nexus. Je la trouve plutôt sympa, j'avais pas aimé les, les montures du noir Nexus. Celle-ci, je la trouve beaucoup plus sympa. Voilà, donc ensuite, il y a la refonte de Tarsadar Je vous laisse aller voir euh, la vidéo qui est en détail sur Tassadar et il y aura les games de démo qui sont déjà sorties et d'autres qui arrivent. Et enfin on va parler du nerf de Xul qui prend 6%, donc 5,50 5, ou 5,60 je sais plus. Euh, donc il prend quasiment, on arrondit 6% de nerf sur ses points de vie. Euh, alors vous allez me dire, ouais quand même Xul est super fort, il devrait prendre un plus gros nerf que ça. Xul, rien que la mise à jour avec le dive, prend cher. Hein. Son vaillant honnête, c'est l'un des grands points forts de Xul. Tu mets les mages tu mets les squelettes et pff, en avant-guingant. Donc c'est un petit peu un nerf. Hein. Donc certains étaient étonnés, je, je sais que j'ai parlé avec Oui, il était étonné de dire qu'il n'y avait que ça en nerf. Le fait, ah non, lui, non pardon, il disait autre chose. C'était même encore, il disait qu'il n'avait pas besoin de nerf le point de vie vu le nerf qu'il a pris. C'est moi qui interprète mal, mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont se dire je sais que je l'ai vu dans mes propres, dans, dans certains viewers, j'ai confondu avec Oi, mais qui disait justement, bah en fait, les points de vie, euh, il y a que ça en nerf de Xul, ça fait pas beaucoup. En vrai, le patch est déjà énorme pour Xul et un nerf PV, moi je, sav... je m'en doutais que Xul allait prendre un petit nerf, et ils sont plutôt satisfaits de la refonte de Xul. ils attendent de voir un petit peu plus les, les stats, mais pour le moment, on le ramène un peu vers l'équilibre, si ça suffit pas, et bien on, on refera un petit ajustement, mais des, des nerfs beaucoup plus intelligents plutôt que des gros, euh, des gros matraquages, on nerfe un petit peu, déjà ce patch va probablement pas mal l'affecter, donc un petit nerf PV pour le rendre plus facile à tuer, pas plus. Euh, donc là dessus c'est pas mal. Ensuite des corrections de bugs, bon, on s'en fiche un petit peu. Euh, voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre, euh, votre impression. Est-ce que ce patch vous plaît Est-ce que vous en êtes déçu Est-ce que euh, vous aimez le nouveau rework d'effort Globalement, moi je trouve que c'est une patch note très intéressante. Il y a juste le gros point noir, bien sûr. Euh, c'est euh, le, euh, le focus des tours et d'efforts que je trouve pas bon euh, pour le coup. Il y avait le, le, le... En fait, le up des dégâts était déjà très très bien. Et... Je trouve que c'est un peu un nivellement vers le bas, le focus des tours. Euh, alors que bah, si jamais vous faites dive par 5 mecs, normalement c'est que vous n'aviez rien à foutre là. Hein. Donc euh, ça demande de la, de la maturité de jeu, ça demande de la vision de jeu. Et c'est aussi ça euh, Heroes of the Storm. Donc moi j'aime pas le système de focus mais tout le reste je trouve ça très bon. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions. On se fait plein de bisous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus dans le Nexus Et n'hésitez pas à suivre gagné sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Youtube, on est déjà sur Youtube, mais vous pouvez follow, ce que je dis n'a pas de sens, puisqu'il n'y a pas de follow, mais vous pouvez liker, vous abonner, partager, et je m'en vais, voilà, bisous.